Et voilà, putain, encore mort! Non, mais franchement, faut qu'on y aille plus sneaky parce que regarde, on se prend 20 000 élites dans la phase d'un coup, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est fou à quel point on galère! Parce que, je sais pas toi, mais moi je me rappelle, il y a 15 ans, j'étais tellement meilleur aux jeux vidéo, surtout à Mario Kart d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, j'en le pâté à l'époque, enfin, à une de vache près Et si, on essayait d'y retourner? Tu fais ça comment? Je sais pas, on peut essayer, on claque des doigts, on regarde si ça marche? Allez! Wow. Oh, ça a marché Putain, trop fort. On est dans le passé Ah mais tiens, ça ça a suivi. Putain, tu t'es rasé. Bah oui, c'est normal, je suis plus jeune. La magie du montage. Ah Putain, mais tu savais qu'il y avait un canon là-dedans Évidemment, un canon électron Attends, mais sérieux, il y a vraiment un canon dans la télé Bah eh oui, c'est un tube cathodique. Tu sais pas comment ça fonctionne Aujourd'hui, on va vous parler des tubes cathodiques qui composent nos bonnes vieilles Attends, attends, attends, tout le monde n'est pas né dans les années 90. Pour ceux qui n'ont jamais vu de représentants de cette espèce disparue, un tube cathodique, c'est ça. Il s'agira ici d'un double épisode dans lequel on va comparer les télés cathodiques et LCD. Dans un premier temps, on va voir ce qui compose un écran cathodique. Donc tu disais qu'il y a un canon à électrons. Exactement. Une télé cathodique, c'est un canon à électrons, des aimants pour rediriger le flux d'électrons, et enfin l'écran qui reçoit les électrons et affiche l'image. Pas de panique, on va tout vous expliquer en détail. Voyons maintenant ce qui se cache derrière ce nom belliqueux qui est canon à électrons. En fait, un canon à électrons, c'est assez simple. C'est composé de plaques métalliques, la cathode, une ou plusieurs anodes, et le vénelt. On va faire ça dans l'ordre. Tout d'abord, la cathode. C'est une plaque métallique chargée négativement qui libère des électrons. Petite particule chargée négativement. C'est l'un des principaux composants des atomes. Ce procédé est réalisé en chauffant un filament, un peu comme dans une ampoule. Le plus souvent, ce filament est en tungstène. Il est chauffé grâce à une tension de l'ordre de 6,3 volts. 6,3 volts Plutôt faible comme tension. Oui, et il met environ 5 secondes à atteindre sa température optimale. Donc lorsqu'on chauffe la cathode, elle va libérer les électrons qui vont former autour d'elle une couche superficielle qui, une fois de plus, est chargée négativement. Ça bouillonne d'électrons Imaginez que nos électrons soient des fans qui patientent 5 heures à l'avance devant une salle de concert. Quand ils attendent que les portes s'ouvrent, c'est comme si la télé était éteinte. Pas de tension. L'allumage de la télé correspondrait à l'ouverture des guichets et à ce moment-là, nos fans ou électrons commencent à avancer. Mais ils se retrouvent bloqués par l'entrée de la salle qui est encore fermée. On va continuer notre analogie. Mais d'abord, parlons de la node. La node est une plaque métallique chargée positivement et percée d'un minuscule trou. Lorsqu'on approche une plaque métallique chargée négativement, la cathode d'une plaque métallique chargée positivement, la node, un courant électrique apparaît. Et oui, trèfle, les électrons sont des charges négatives, ils sont donc attirés par les charges positives. La node agit alors comme une barrière et elle va sélectionner les électrons suivant différents critères dont leur trajectoire. Elle va permettre de les concentrer et de les accélérer pour constituer un flux dirigé vers l'écran. Si l'on reprend nos fans qui porronnent derrière la porte, la node correspondrait à la porte. Elle va sélectionner et diriger les gens vers la salle. Revenons à la physique de la node. Pour constituer notre flux, il faut qu'on arrache beaucoup d'électrons. Et pour cela, il va falloir que la différence de tension entre la l'anode et la cathode soit très élevée, afin d'avoir l'attractivité la plus grande possible. Une fois lancés, les électrons vont passer par le petit trou de la node pour constituer le faisceau électronique. Les électrons décrivent alors une trajectoire rectiligne à la sortie du canon à électrons. Pour revenir à nos fans déchaînés, ceux qui vont arriver au milieu vont tout simplement passer la porte tout droit, aucun problème. Ceux qui vont arriver légèrement sur le côté vont corriger leur trajectoire et ressortir droit par la porte. Et enfin, ceux qui arrivent trop sur le côté, ils vont tout simplement se manger mur. En général, dans une télé cathodique, on trouve entre 4 et 8 anodes situées l'une à la suite de l'autre. Du coup, il nous reste le Venelt, ça à quoi alors le VENELT, c'est une sorte de grille de contrôle qu'on va placer entre l'anode et la cathode. En portant le VENELT à une tension très négative, il est possible par exemple d'éteindre le flux d'électrons et donc le spot sur l'écran. C'est la tension négative du VENELT que l'on fait varier lorsque l'on règle la brillance ou la luminosité. C'est un peu comme un store. Pour nos fans, le VENELT serait comme un vigile situé entre le guichet et la porte d'entrée de la salle qui régule le flot de personnes. Tout cet ensemble, anode, cathode et vigi... pardon, VENELT, et plonger dans un tube, dans lequel on a fait le vide. Ceci afin de ne gêner aucunement la progression des électrons. Petit détail qui a son importance, le modèle que l'on vient de vous décrire permet d'obtenir une image en noir et blanc. Avec des nuances de gris. Si on voulait avoir de la couleur, il suffirait simplement de rajouter deux canons électrons à côté de celui qu'on vient de vous décrire. Mais alors, juste à côté. Pourquoi trois canons, me direz-vous Eh bien si vous allez suivre vos cours d'art plastique, vous devez vous rappeler qu'on peut reconstituer n'importe quelle couleur avec trois lumières. Le rouge, le vert et le bleu. Mais on y verra. Et hop, on a donc trois couleurs, donc trois canons. Et maintenant notre anode est donc percée, non pas d'un trou, mais de trois. Maintenant qu'on a nos trois faisceaux d'électrons, un par couleur. Il va falloir en faire quelque chose, parce que pour le moment, à part afficher un point illuminé au milieu de l'écran qui à la limite clignote, on va pas aller bien loin. Pour ça, on va balayer l'écran. Tu Si on va diviser l'écran en une série de lignes, que l'on va parcourir les unes après les autres en pliant le flux d'électrons. On vous dit qu'on balaye tout ça, mais la vitesse réelle, ça va vite, hein Genre super vite. Si deux images successives sont espacées de moins d'un dixième de seconde, l'œil humain a une impression de continuité. Autrement dit, si on réalise des séquences vidéo à 10 images par seconde, le rendu des mouvements devrait être satisfaisant. Alors, il a bien dit DEVRAIT être satisfaisant, parce que dans la réalité, appartenons maintenant à la vidéo en 10 images par seconde et vous vous rendez sans doute compte qu'il y a un truc qui cloche. D'ailleurs, revenons à un nombre d'images par seconde plus normal. Pour le cinéma professionnel, on utilise 24 images par seconde. Pour la télévision, c'est 25 images par seconde. Autrement dit, chaque page de télévision change toutes les 40 millisecondes. Bon, là déjà, ça commence à être un peu plus fluide, mais euh, tu serais pas un peu resté dans les années 80, toi Pourquoi tu dis ça Parce que de nos jours, les normes ont évolué et il n'est pas rare, voire même commun, de trouver des cinémas dans lesquels les films sont projetés en 60 images par seconde. Ah ouais on Qu dire que bonne vieille télé, elle a galéré à l'affichage, quoi. Grave. Bon c'est bien beau tout ça, mais y'a pas un truc qui te perturbe depuis tout à l'heure C'est vrai que maintenant que tu le dis, on parle de balayage, de plier de faisceau, mais tu fais ça comment Alors là, tu vas pas imaginer, c'est super dur. C'est vrai Non. Ah. En fait, on utilise des électro-aimants. Bah oui, je suis con. Les électrons, c'est des charges négatives, sont donc attirées par les charges positives. Voici donc une petite animation pour vous aider à comprendre. Un électro-aimant, c'est une bobine dans laquelle on va faire circuler un courant électrique. Si le courant circule dans un sens, on va créer un champ magnétique positif. Si le courant circule dans l'autre sens, on va créer un champ magnétique négatif. On va donc jouer sur la tension de ces bobines pour déplacer les faisceaux dans le tube à vide. Grâce à l'électronique, on peut faire varier la tension des bobines de façon très rapide et très précise, ce qui permet d'afficher l'image comme on veut. Nous sommes maintenant capables d'émettre notre flux d'électrons grâce au canon et de choisir avec précision l'endroit où il va. Afin d'afficher l'image, l'écran est recouvert de pixels, qui sont constitués de matériaux cathodoluminescents. Alors attendez, ne vous inquiétez pas, cathodoluminescence est en fait un mot compliqué pour un concept très très simple. Un matériau cathodoluminescent, est un matériau qui va émettre de la lumière lorsqu'il est traversé par un flux d'électrons. L'écran est donc tapissé de petits bouts de matériaux luminescents, un par couleur. C'est ce que l'on appelle les pixels, Ou en fait, pour être plus précis, un pixel est composé de trois petits bouts de matériaux luminescents que l'on nomme luminophore. Exact, donc un pixel est composé de trois luminophores, un par couleur. Un rouge, un vert... Un bleu. Si les luminophores rouge et bleu s'allument en même temps, l'écran va afficher du violet. Et de même, si c'est le rouge et le vert qui s'allument, on obtiendra du jaune. Etc. Grâce à ces trois couleurs de base, on est donc capable de reconstituer n'importe quelle ou quasiment n'importe quelle couleur que l'on veut. Si l'on fait un résumé succinct. Chaque image est décomposée en pixels qui sont eux-mêmes décomposés en trois couleurs de base, trois luminophores. Pour avoir la luminosité et la couleur voulue, on va jouer sur l'intensité des faisceaux de ces couleurs de base. Et pour recomposer notre image, on va tout simplement balayer l'écran avec ses faisceaux. L'épisode arrive maintenant à sa fin. <t 'en> je clique ici s'il t'a plu. Tu peux aussi retrouver sur Facebook et sur Twitter. A bientôt! A bientôt pour une prochaine vidéo! Nous avons nos faisceaux d'électrons un ah, par couleur il va falloir en faire quelque chose par j'ai l'affiché Pardon.